pas choisir entre euh, le bonheur d'être mère le bonheur d'avoir un foyer et le bonheur d'avoir un, une activité qui te euh, que tu aimes c'est comme si c'était deux de, de... c'est comme l'eau et l'huile ça ne peut pas se mélanger et donc tu préfères rester dans l'eau euh, d'un foyer qui te permet de t'épanouir plutôt que ouais, en fait, plutôt que d'aller dans un métier qui te va réellement donc tu, tu fonctionnes par euh, blanc ou noir, par opposé soit je suis à droite, soit je vais à gauche soit je regarde à, derrière soit je, je, soit je prends le chemin arrière soit je vais de l'avant donc chez toi il y a une sorte de, de mécanisme qui se met en place euh, où tu vas voir le détail qui ne te convient pas où tu vas voir la chose qui ne te correspond pas. Alors qu'il y a une foule d'autres choses qui te correspondent dans ce métier. C'est une manière aussi pour toi, ce que tu me présentes au niveau conscient, euh, où tu n'arrives pas à trouver ton bonheur professionnel, malgré les occasions, et chaque occasion proposée que la vie te propose, il y a un détail qui te fait te retrancher et retourner dans ta dans ta bulle de stabilité apparente. C'est-à-dire que ta bulle de stabilité apparente, c'est je j'ai l'autorisation de m'épanouir personnellement, familialement, mais je ne peux pas m'épanouir professionnellement. <rire> le retour de, de ton fonctionnement à toi, Déborah. C'est ta confrontation avec le masculin, notamment, dans le milieu du travail, mais aussi avec le féminin. Euh... En gros, trouver ta place au niveau professionnel. Trouver ta place au niveau professionnel, c'est difficile pour toi parce que ça sous-tend assumer qui tu es, assumer tes qualités, assumer que tu peux changer les choses, assumer que tu peux te sentir bien. Euh, donc c'est tout ton rapport au travail qui change. Parce que acter, aller dans un dans une expérience concrète, aller dans une expérience concrète tu vas te confronter à travers des personnes extérieures, des situations extérieures, à travers peut-être tes relations clientèles ou peu importe le, le, le boulot que tu voulais faire Tu vas te confronter à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Où est-ce que tu te caches Où est-ce que tu ne te respectes pas À quel moment est-ce que tu fuis dans ta caverne Plutôt que tu vas au-devant des situations, des difficultés, des réussites, et que tu prends à la fois euh, de plein fouet les, la, la, la lumière de la scène et euh, les possibles euh, humains du public. Je ne sais pas si ça se dit. Je sens une, une forme d'expansion en toi, une impulsion qui te dit mais je peux être heureuse là-dedans. Et d'un coup, cette cette expansion de ce noyau qui veut vibrer, qui veut illuminer, qui veut te réchauffer, est bloqué par les croyances dont je viens de te parler, est bloqué par le côté « je ne suis pas assez bien », par le côté « est-ce que je vais être capable de… » C'est pour ça que tu fuis la mise en action, tu fuis la mise en œuvre, tu fuis les situations concrètes, qui te permettrait d'être en face à face avec toi-même, avec tes qualités et tes défauts, avec le positif et le négatif. Et au fond, tout, sois, tout, pardon, au fond, tout ça, ça revient à l'amour de soi. Hein. Ça revient vraiment à être bien avec toi-même, te respecter, te retrouver. Avoir. Ah, à... d'accord. Ça se tend aussi. Est-ce que je peux exister en dehors du foyer et ça, c'est souvent. Alors, ouais, ok, ça, c'est à renvoyer dans le groupe, visiblement. Euh... Le côté est-ce que je peux exister en dehors du foyer, au niveau, euh, au niveau de l'inconscient et du fonctionnement de l'être humain, c'est souvent une limitation euh, une que prennent les femmes. Comparativement, il y a des hommes qui ont ça, mais c'est très rare. De ce que j'ai vu personnellement et en séance. Euh, beaucoup de femmes ont cette chaîne-là. Beaucoup de femmes ont ce, ce, ce, cette dynamique de « je ne peux pas aller à l'extérieur d'un foyer ». Et pour, pour les femmes, ça peut être « j'ai une carrière et je me refuse un foyer familial, je me refuse une famille ». Et donc, c'est toujours soit l'un, soit l'autre, soit blanc, soit noir, soit en haut, soit en bas, soit famille, soit professionnelle. Soit, soit famille, soit professionnelle, pardon. Euh, ok, t'aimerais être la tête de proue on aimerait tous être dans la lumière on aimerait tous être le capitaine du navire et on se l'interdit pour soi-disant le bonheur des personnes qui nous entourent on pense qu'on va leur faire de l'ombre euh, ou toute autre excuse qui est apparemment de la bienveillance envers l'autre et souvent, ce n'est pas. Euh, comment je pourrais dire ça Ok, soyons égoïstes. Déborah, sois égoïste. Pense à toi. Pense à ton... C'est vraiment... Sa... Ton... L'information me renvoie vraiment vers toi. Toi, toi, toi, toi, toi, toi et toi. C'est inconcevable de ne pas se mettre dans l'équation de ta vie parce que c'est toi qui ressens ton bonheur lorsque tu as eu ton enfant lorsque tu as mis au monde cet enfant ou lorsque tu le, le bon ou plutôt comme tu m'as dit que tu vas bientôt être euh, maman donc tu ressens le tout ce que ça fait de positif comme de négatif et tu ressens ce bonheur d'avoir un être dans le ventre de fusionner physiquement et à plein de niveaux différents avec cet enfant-là, avec cette âme-là. Et pourtant, tu te mets de côté. Parce que tu ne veux pas ressentir le bonheur que ça fait. On ne veut pas ressentir le bonheur que ça fait que d'être, de toucher du doigt, de goûter à ce bonheur partout dans sa vie. Que ce soit professionnellement, familialement, personnellement, au niveau de ses passions, au niveau de son lieu de vie, il y a toujours une sorte de je peux avoir un, mais je ne peux pas avoir tout. J'avais envie de dire, vous pouvez le faire. On peut le faire. On peut s'autoriser à être tout ce qu'on veut et à être heureux dans tout dans sa vie. Mais je ne peux pas mentir ce que me renvoie le groupe de ce soir, c'est je m'interdis à être partout. Il me faut une barrière quelque part. Il me faut ma limite. Parce que je ne suis pas capable de me limiter tout seul. Donc, par truchement, puisqu'on vibre ça à l'intérieur, la vie à l'extérieur nous dit « bah, Ok, puisque tu l'as demandé, tu vas l'avoir. » Et donc, elle nous met des limites. Et voilà le thème de ce soir. C'est où place-t-on les limites Est-ce qu'on assume de se mettre soi-même des limites Est-ce qu'on assume qu'il faut peut-être parfois se coucher, pas à 2h du matin, mais à 23h Et que, oui, on se limite soi-même, oui, on perd une expérience, quelque chose, un bien-être, ou le fait de combler un besoin, mais en même temps, on gagne quelque chose d'autre. Et ce soir, on est vraiment sur ce thème-là, positif, négatif. Ce que je gagne, ce que je crois gagner, ce que je crois perdre. Où est-ce qu'on ne se croit pas capable de gérer notre vie Où est-ce qu'on ne se croit pas capable de se limiter Parce que ce sont bel et bien les limitations que l'on crée, ou que la vie nous impose par défaut parce qu'on la laisse faire, qui crée le chemin, qui crée le but, qui crée la motivation d'y aller. Et on tombe sur ce sujet de la motivation. La motivation, c'est se créer des limites. La motivation, c'est se dire je ne veux pas, faire, je ne, ne m'autorise pas à faire ça. Mais au fond, je sens que c'est bon pour moi. C'est savoir se poser des limites, parce que ce sont les limites, les limitations que l'on se pose, que l'on se crée, que l'on s'impose, qui créent des ouvertures. C'est parce que toi Déborah, tu ne te crois pas capable de gérer ton, ta capacité à diriger, ta capacité à, à être une leader, une leaduse, Que tu te crées un, une sorte de, de, de lumière au bout du tunnel qui te dit tu peux l'être. Et pour revenir à toi spécifiquement, au fond tu as envie d'action. Tu pas juste envie, même si c'est quelque chose de fabuleux, de juste être une femme au foyer. De juste, entre guillemets, être une maman. Être une mère. Être une femme. Tu as envie d'être quelqu'un qui réussit sa vie. Qui a construit quelque chose. Qui entreprend les choses. Voilà l'impulsion qui est, au fond, un désir ardent de ne penser qu'à toi de penser à ton bonheur, de penser à tes ambitions. Et qu'est-ce qui peut te mener à ces ambitions, à la réalisation de celles-ci C'est le fait de te mettre des limites, le fait d'oser d'aller sur scène. Et paradoxalement, chez toi, te mettre des limites, c'est peut-être te séparer de ton rôle, de ou plutôt de la sphère du foyer, pour toi, aller créer ton bonheur, aller planter les, les graines de ton bonheur, au sein du professionnel. Assumer que tu veux travailler dans tel, dans tel domaine, que tu veux faire ci, que tu veux être en indépendant, que tu veux être en salarié, que tu veux aller travailler en associatif. tous en fait, ce que tu captes pas au niveau conscient et ce que ta structure me renvoie au niveau inconscient, c'est que tu veux te définir. Tu veux arrêter de rester dans le flou. Et c'est ça la clé. Arrête de rester dans le flou. Définis clairement tes objectifs. Très clairement. Et vas-y. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas parce que tu restes sur euh, quelque chose de distancié, parce que intellectuel et mental, et donc que tu ne rentres pas, rentres pas dans l'expérience. C'est ça qui te fait... Euh, C'est pour ça que tu te tires une balle en pied, parce que tu ne veux pas rentrer dans l'expérience. Il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est présent, et tu veux devenir celle que tu te sens à l'intérieur puissante.